Salut tout le monde, c'est Weedman. Content de vous voir. Aujourd'hui, très grosse nouvelle. C'est la plus grosse nouvelle que je vais annoncer sur Weedman depuis le début de la chaîne. J'ai un partenaire. Je suis maintenant un influenceur. Je me suis associé à un site internet. Le voici, le voilà. Indoor Growing Canada. Un site internet euh, pour la culture de cannabis. Et oui, euh, je vais avoir besoin d'aide car je vais commencer à faire pousser du cannabis. Euh, J'ai fait ça deux fois dans ma vie. Euh, J'ai eu de très bons résultats, mais c'était à l'extérieur. c'était pas du cannabis à l'intérieur. Donc, euh, je vais prendre beaucoup d'informations de vous. Je vais faire beaucoup de recherches. Euh, on va faire des tests. Et puis, euh, j'ai vraiment hâte là, de voir cette aventure-là. Écoutez, le lien est dans la description. Euh, si vous allez sur le site, je vais avoir euh, une petite cote. Et puis, euh, si vous êtes des millions de personnes, allez euh, acheter sur ce site internet-là un site euh, canadien. Euh, Indoor Growing Canada. Euh, vraiment complet comme site. là, Il euh, y a de tout. Euh, des lumières, des tentes, des nutriments. Euh, des lumières, euh, plein, plein, plein de choses. C'est incroyable. Euh, je vais vraiment, vraiment faire mes devoirs. Je veux vraiment être un bon grower. Je veux euh, faire pousser le cannabis que je recherche. Euh, je reçois beaucoup de cadeaux, euh, du cannabis de qualité, euh, de gens euh, qui font pousser leur propre cannabis. Je veux faire pousser mon cannabis. Euh, je veux choisir mes variétés et puis on va voir si c'est euh, facile ou difficile je vais euh, attendre euh, Indoor Growing Canada je vais sûrement avoir euh, des cadeaux de eux sûrement euh, un petit kit de départ donc vraiment euh, c'est du sérieux euh, je vais vraiment vraiment vraiment faire pousser mes quatre plans de cannabis euh, vraiment un gros merci à Indoor Growing Canada, là, de, de faire confiance à Winman et puis de s'associer à moi. Euh, je suis le premier YouTuber francophone à s'associer à ce site internet. J'en suis très très très fier. C'est vraiment un gros site. C'est vraiment un gros site internet, là, euh, énorme. Euh, allez voir ça, cliquez sur le lien en bas. Comme je vous dis, euh, ça va m'encourager beaucoup. Euh, je suis sponsorisé, là, dans le fond, par euh, ce site internet-là. Donc, euh, ça va vraiment m'aider financièrement, je l'espère. Et j'ai vraiment hâte de voir là, euh, le kit qu'ils vont m'envoyer. Euh, je peux pas commencer à faire pousser du cannabis tant que j'ai pas le kit. Euh, ça sert absolument à rien. Euh, mais j'ai vraiment vraiment hâte. J'ai mes graines. J'ai les graines là, du euh, King Kush que j'avais acheté à Canis Atake. Donc, euh, j'avais reçu là, 252 graines dans mon 28 grammes que je m'étais procuré. Euh, donc, j'imagine qu'ils vont fonctionner ces graines-là. On va voir, on va voir. Je vais vraiment m'informer, comme je vous ai dit, là, euh, sur Internet, à mes amis, euh, à mes abonnés, euh, pour trouver les meilleurs trucs pour faire pousser euh, les meilleurs engrais. Et. Euh, Allez en grand nombre, euh, allez voir le site internet par le lien là, dans ma description, euh, juste en bas du site, là, euh, allez dans la description, allez voir ce site-là, acheter des choses, ça va beaucoup, beaucoup m'aider. On a finalisé ça là, euh, hier, là, le 1er juillet, euh, j'étais vraiment, vraiment excité, je le suis encore d'ailleurs, et puis euh, pour faire euh, cette annonce-là, je vais euh, fumer la variété de gaz. Tea de Joe Emon. Euh, encore un cadeau là, de Joe Emon. C'est une variété là, qui goûte gazy. Qui, qui... Le nom le dit. Hein? Euh, on va prendre le temps de regarder ça de plus près à la caméra. Et puis après ça, on continue ça ensemble. Salut, gars. On est de retour avec De Gaz Tea de Joe Emon. Euh, J'ai fait des recherches. C'est un produit qui vient de San Jose, en Californie. Et les parents, c'est gardé secret, on ne sait pas là, avec quel produit, euh, quel croisement on, est, on a pris pour en arriver à ce produit-là de gaz. Pain, citron, diesel, c'est supposé d'avoir ces arômes-là, à sentir comme ça, là. je vous le dis tout de suite, c'est diesel, gazé. Vraiment, euh, je ne le trouve pas terreux, comme le dernier produit qu'on avait essayé que j'avais pourtant aimé, le Dank Sinatra euh, mais je pense vraiment vraiment l'aimer euh, celui-ci parce que je goûte juste le diesel, je goûte juste le gaz pour ce qui est de l'humidité vraiment vraiment ça se déchire très bien c'est très humide on est au mois de juillet au Québec il y a de l'humidité dans l'air donc il euh, n'y a pas de problème pour ça donc j'ai vraiment hâte de l'essayer on roule ça tout de suite. Pour les tricoms, il euh, y en a. Euh, c'est très bien. C'est sûr que c'est pas du Broken Coast, mais euh, c'est beaucoup mieux là, que, que, que ce qu'on peut avoir la SPDC quand on parle là, de du bon, de, Dubon, de, de plusieurs, plusieurs petites compagnies. Donc on roule ça tout de suite. On est de retour. Le joint est déjà entamé. Je vais y aller tranquillement pour ne pas être obligé de recommencer la vidéo et que le joint soit déjà fini. Un gros merci à Joe et pour le produit de gaz. Je l'aime beaucoup, beaucoup, mais peut-être que j'aimais mieux le Dank Sinatra dans la vidéo précédente. Même s'il avait un petit goût terreux, le goût gazé est encore meilleur. Je suis vraiment excité d'être associé à Indoor Growing Canada, un site internet qui a tous les produits pour la culture de cannabis. Je suis vraiment content, surtout, qu'ils se sont associés à moi. Puis j'ai jamais fait pousser de cannabis à l'intérieur. Euh, c'est ça qu'on a parlé un petit peu au téléphone. Et puis regardez, là, euh, je suis un passionné de cannabis. Et puis depuis qu'on a le droit de faire pousser quatre plans au Canada, je suis vraiment attiré par ça. Puis c'est difficile. Quand c'était illégal, puis là, c'est rendu légal, c'est vraiment difficile de. De, de, de, de changer notre cerveau hein c'est très difficile même à l'extérieur on, on se cache un peu pour fumer du cannabis euh, mais là on a le droit de faire de pousser quatre plants au Canada donc euh, la passion va grossir là, euh, en flèche euh, je voulais pas trop m'intéresser quand c'était illégal euh, je voulais pas faire des choses qui étaient illégales je voulais pas être passionné de quelque chose qui était illégal donc euh, j'ai mis ça de côté, je ne me suis pas trop intéressé à ça, euh, mais là l'opportunité est là, euh, il va y avoir un kit de départ qui va s'en venir, euh, non, inquiétez-vous pas, ça ne sera pas ici, ça ne sera pas chez moi, le kit de départ, ça ne sera pas dans ma boîte aux lettres, hein? vous savez, euh, vous connaissez Whitman, sinon écoutez mes vidéos précédentes, écoutez, euh, ça va être super excitant, je ne ferai pas pousser de cannabis euh, tout de suite parce que je n'ai pas l'équipement pour, et puis euh, j'ai hâte d'avoir votre aide, je vais faire mes recherches, j'ai déjà poussé du cannabis à l'extérieur, j'ai eu de très bons résultats à deux reprises, euh, je pense que je me répète. Mais à l'intérieur, c'est un autre game, c'est un autre game, et puis avec l'équipement, j'imagine que ça va être plus facile, veut hein? veut pas. Et puis, euh, vraiment hâte, vraiment hâte, très excité, j'espère que vous êtes excité pour moi, j'espère vraiment, vraiment. Euh, merci à tout le monde qui m'encourage, qui me donne des pouces, qui regarde mes vidéos. On continue, hein, le 31 vidéos en 31 jours pour le mois de juillet. Il va me rester encore deux cannabis à essayer de Joymon. Joymon connaît vraiment l'arôme euh, de Weedman le goût gazé. Euh, c'est tout, tout des, des, des cannabis qui goûtent gazi, euh, puis ça goûte peut-être un petit peu moins euh, que d'autres gazi, mais c'est vraiment là la bonne arôme, c'est vraiment parfait, parfait, parfait. L'humidité, est à parfaite aussi, hein. Je pense que le boveda, euh, l'été au Québec, on n'a pas besoin. Le Boveda, j'aime ça, mais ce que j'aime pas du Boveda puis du Boost. Au début, j'étais vraiment content qu'ils mettent ça à dans les contenants. Mais un beau VEDA, là, un beau, c'est 12 heures, 24 heures. Après ça, enlève-moi ça du contenant. Euh, il faut qu'ils nous donnent des contenants bien hermétiques. Euh, Broken Coast sont capables de nous donner des cannabis avec une humidité parfaite. Même si le cannabis, ça fait 4 mois qu'il est dans le contenant. Euh, j'aimerais qu'on retire les Boveda euh, des contenants, euh, j'aimerais qu'on retire les boosts des contenants, quitte à nous en donner un à la SQDC, gracieuseté de la compagnie, euh, dans une petite enveloppe euh, flambant neuf, et puis ce sera à nous euh, de l'utiliser à notre gré. Hein, euh, vous savez que Winman euh, est un fanatique de terpènes. j'essaie vraiment d'en de, de, apprendre le plus possible. Euh, j'ai l'impression que les Boveda, c'est des voleurs de terpènes, euh, c'est sûr que Boveda, de leur côté, nous assure que non, nous assure que non, euh, c'est un débat, euh, est-ce que le Boveda est un voleur de terpènes? Très excité, n'oubliez pas là, que cette vidéo-là, c'est vraiment là, mon association là, euh, avec Indoor Growing Canada. Euh, cliquez sur le lien, allez acheter un produit s'il vous plaît, je vais faire quelques sous sur votre achat et puis euh, c'est vraiment là avec quelques sous qu'on fait des dollars et puis c'est avec cet argent là que je vais pouvoir euh, peut-être faire un voyage euh, qui va être vraiment un voyage Weedman euh, que ce soit un, un voyage avec du cannabis que ce soit en Colombie-Britannique, en Jamaïque ou peut-être un voyage sans cannabis euh, ce serait vraiment euh, jour 1 sans cannabis, jour 2 sans cannabis donc euh, toujours pour le plaisir, le divertissement euh, à la base et ensuite l'information et puis euh, écoutez j'espère que vous allez continuer à me regarder pour euh, le restant du mois hein, je travaille très fort pour faire les 31 vidéos en 31 jours Donnez un pouce écoutez c'est vraiment un pas un pas par en avant pour Winman Écoutez, euh, je suis sponsorisé les boys, c'est vraiment excitant, euh, c'est vraiment très très très excitant, je vais faire pousser mes quatre plans les boys, je vais vous montrer ça, l'évolution, euh, je vais mettre de la terre dans un, une autre sorte de terre dans l'autre, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais faire des tests je veux apprendre le curing vraiment à 100% euh, je rouvre mes pots 5 minutes par jour euh, je me sens en roceur, euh, une fois par jour, il y en a qui disent trois fois par jour il y en a qui disent une fois dix minutes, il y en a qui disent 2 minutes écoutez le curing je vais le filmer, je vais le manger, je veux vraiment vraiment faire plusieurs tests je veux euh, je vais être un très, bion, un très bon grower je veux être un très bon producteur de cannabis donc, euh, j'attends mon kit, uh, Indoor Growing Canada. Peace. de un pouce. Bye. On se voit à la prochaine.